Hello, hello, bonjour, bienvenue dans les rambas de l'entrepreneur, notre émission dans laquelle on parle des petits problèmes que vivent les entrepreneurs et à la suite desquels nous tirons chaque fois des leçons pour que vous aussi vous rendez compte que vous n'êtes pas les seuls à vivre un certain nombre de difficultés et puis vous allez vous servir de ces erreurs-là pour tirer des leçons et de ne pas les reproduire. Alors aujourd'hui, on va parler des des informations commerciales, des informations sur votre entreprise qui ne discréditent pas votre boîte et que vous cachez inutilement et qui peut vous créer des problèmes. Je vais vous expliquer une petite anecdote, deux mêmes d'ailleurs. La première, c'était un contrat que j'avais eu avec une très grande entreprise de la place à Abidjan. Et cette entreprise-là avait euh, m'avait signé un contrat de formation pour ses commerciaux. Un contrat, juste euh, une formation de deux heures, deux heures et demie. Et pour cette formation-là, et il payait 980 000 francs la, la, la formation. Donc moi, à l'époque, c'était le début de mon cabinet. J'ai trouvé ça excellemment juteux. Et donc, j'ai dit oui tout de suite. On a fait le contrat, on a exécuté la formation. Et puis, au moment de payer, il me demande mon RIB, mon relevé d'identité bancaire pour qu'il puisse faire le chèque. Je n'avais pas de compte bancaire. Et au lieu de dire tout simplement que je n'ai pas de compte bancaire, j'ai menti. Donc, j'ai donné un RIB comme ça. J'ai donné un rip comme ça de ma société qui n'existait pas. Et puis, ils ont fait le chèque au nom, au nom du libellé que j'avais donné. Et maintenant, me voilà en train de courir pour pouvoir ouvrir un compte. Donc, pour pouvoir ouvrir un compte, il fallait que je crée ma société selon les normes. Donc, la société était dans l'informel et c'est comme ça que j'ai couru pour monter mon cabinet. Et Dieu merci, à l'époque, le CPC, le Centre de Promotion de l'Investissement Côte d'Ivoire, le guichet unique des entreprises était en pleine promotion. Donc, ils faisaient la promotion de la rapidité de leur service. Et en 48 heures, j'ai pu avoir mon entreprise. Je suis allé ouvrir un compte à blanc hein, dans une banque de la place au nom du libellé que j'avais déjà donné. Et c'est comme ça que j'ai pu encaisser le chèque. Bon, après, ça va rattraper. Alors que tout simplement, ils avaient une procédure aussi de paiement directement en espèce. Il fallait tout simplement que j'aie le courage de dire « Bon, voilà, non, j'ai pas de compte bancaire, payez-moi en espèces. » J'avais tout simplement, j'aurais dû dire tout simplement, mais j'ai couru pour rien et j'ai pas pu encaisser mon argent dans la même semaine parce qu'il fallait créer l'entreprise, il fallait ouvrir le compte et j'ai perdu 4 ou 5 jours inutilement. Voilà, alors quelle leçon tirer eh, Souvent, entre nous, entrepreneurs, on a l'impression qu'il y a des informations qui nous discréditent. C'est vrai, c'est vrai, mais tant que vous n'avez pas encore signé de contrat. Mais une fois que vous avez signé un contrat avec une entreprise et même exécuter le contrat, toutes les informations que vous allez donner, vous allez donner ne vous discréditent pas du tout. Le contrat est déjà fait. C'est des informations commerciales qu'on eh, cache pour ne pas perdre du crédit et puis ne pas emporter les marchés. Mais une fois que vous avez emporté les marchés, rentrez maintenant dans la transparence. Parce que là, il s'agit d'une efficacité maintenant. Si vous n'avez pas de compte bancaire, dites vous n'avez pas de compte bancaire. Ce n'est pas la peine de laisser les gens faire des virements sur le compte de vos épouses ou le compte d'un cousin. Et puis après, il va vous rembourser après, etc., etc., etc. Pareil même pour les histoires de factures. Vous pouvez faire un, un contrat. La personne n'a pas pris ses précautions pour demander, voilà ça, ça, ça, ça, le contrat était été exécuté. Vous tirez la facture, il dit non, il veut une facture normalisée. Il dit non, je n'ai pas une facture normalisée, mais j'ai fait ça au nom de telle entreprise. Et vous allez payer dessus. Dites la vérité au lieu de vous casser la tête. Voilà. Les informations commerciales, pour conclure sur ce Ramba-là, ne sont utiles que quand on est en, à l'étape de l'offre commerciale. Une fois que c'est validé et on a l'exécution du contrat, eh, jouez la carte de la transparence. Voilà, c'était mon petit Ramba. Je vous dis ciao, ciao, et puis à très bientôt. Bye bye.